Ton ombre, là où tu vas, il va. Dès que tu touches un produit... Ouvrez votre sac, madame. Hey, j'ai rien fait, moi. Tout va bien. Pour mon premier jour de travail, je tombe en panne sur l'autoroute. Ah, comment je kiffe. Putain, quelle merde. <rire> ah, mais ils reviennent toujours. Pour que je puisse être la seule. Mais c'est trop nul. <coughs> What the fuck? Oh, I'm so sorry. <coughs> T'es not ma copine. Je I'm not your copine. anymore. I'm not your friend I'm not your friend I'm your friend c'est une Oula! Oh oh oh! Oh, il se passe quoi là? Oh. oh merde! Maintenant, je me taille! Ah, taille-toi, vas-y! Vas-y, démarre la voiture, on va voir si on va y arriver! Pour un cannette de DSP, vous pouvez me sucer. J'ai, j'étais choquée, mais choquée. Et après, elle est partie par là. La ferme. Ça va, oui. Vas-y toi. D'où tu sors, toi One question. Is my food. Salut uh, my. Uh, good! Close, close. Close, good! Perfect. Salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma table et un cœur bleu. ce que j'ai le plus aimé chez toi? C'est ton regard de chienne. Qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Hey chérie, tu vite, Je vais tu vite, clash. Je plus Je vais te plus Je je t'aime oh je t'aime une blague un peu pourrie mais t'inquiète c'est juste pour faire, <rire> pour faire une blague tu connais Alice au pays des bonbons on regarde <rire> Oui, bonsoir monsieur, j'aimerais commander des pizzas s'il vous plaît. Oui. Ce serait des pizzas à quatre fromages mais sans le fromage. écoute moi bien, espèce de tête de pain sucré, tu comprends pas ce que je te dis, des pizzas à quatre fromages sans le fromage. Moi je fais le ménage comme ça, à moi non, hein? à moi non, toujours mieux que les autres, il y en a beaucoup. Hein? Parce que là je parle pas pour moi, mais je connais des gens que ça aime trop se mettre en valeur. Il n'y a pas besoin de se mettre en valeur, regarde hein? la preuve. Alors, le chien ça fait quoi comme bruit Ouf ouf mmh. mmh. Le chat ça fait quoi Miaou bien Et euh, du coup la baleine ça fait quoi <rire> Chop, chop, chop, chop, chop, chop, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un Les mecs d'un d'un d'un je veux dire, les meufs, elles veulent leur mec d'un mètre 80, vingts musclé, qui cuisine, aux yeux bleus, qui te avec des câlins le dimanche et des panniers. Moi, je veux juste une fille qui me donne un peu d'intention et qui est consentante. Le reste. après je vais lécher. Oups. Je <rire> n'ai mis partout maman. Non. Nice. Puis notre caisse s'est ouverte, donc j'ai été encaissé avant eux. Et en partant, avec ma mère, on s'est bien foutu de leur gueule. Parce que même en partant, en fait, elle regardait si je les regardais, elle rigolait. Et quand je me suis retourné avec ma mère, on était mort de rire, parce qu'on foutait de leur gueule, elle s'était gavée gênée. <rire> ah, frérot, t'as 5 balles pour moi, quoi. Déjà, pour commencer, m'appelle pas frérot. Ah, tu fais genre, carré, je peux pas t'appeler frérot. Non, tu m'appelles pas frérot, tu m'appelles frérot que quand on a besoin. Mais non, tu dis des conneries, tu sais très bien que je te ça quand il faut, wesh. Eh, vas-y, tu vissères rien du tout, de toute façon, j'ai pas 5 euros. Ah ouais ça fait des orients. Qu'est-ce Qu que j'ai fait en tant qu'homme de bienveillage? Et eh bien, je l'ai aidé à tout remettre dans les rayons. Mais eh ouais, eh ouais, eh, si tout le monde serait comme ça, et eh bien, euh, voilà. Ah, je de... eh oui! Quelque chose pendant plus de 10 secondes, quelque chose d'inutile. <rire> <rire> <rire> <rire> tu deviens TikTok famous. <rire> hein? <rire> It was at this moment that he knew he fucked up. Est-ce que vous savez aussi que les femmes clignent des yeux deux fois plus que les hommes Et pour finir, vous savez qu'en cliquant sur le petit plus rouge, enfin blanc sur fond rouge, vous pouvez vous abonner directement à une chaîne. Comme ça, je m'achète ce que je veux toute seule. Euh, franchement, pour moi, un mec, vous savez, c'est quoi pour moi? C'est un sac à main, genre, c'est juste un plus pour faire des câlins. Parce que j'ai pas besoin de mec dans ma vie. Je suis trop bien toute seule avec mes copines à faire la fête et tout. T'es là, patron Oh, oh patron Oh je suis bête. C'est moi le patron. ma gamelle Bon bah tu vas te la faire ta gamelle Quoi Quoi Kesta Mais Kesta, pourquoi tu me regardes comme ça Tu me prends pour ta mère ou quoi, espèce de paltringue La prochaine étape tu vas me frapper, c'est ça Bah vas-y frappe-moi, vas-y. C'est en a dans le pantalon là Ça y est, c'est bon, elle est posée J'y je touche plus. Oh, ça pèse une tonne, ça J'en tremble tout Chromé. Bah, ils vous ont vu arriver et... Là. Non, non. non c'est très bizarre. Vous, vous ne souvenez non. pas où je voir, Sinon, j'appelle la police, mais non, bon, mais... le temps que... Bah, oui, mais juste gare. là, juste là, là devant le... Bah, là, la gare devant. Ouais, là, demandez, juste là, devant. Demandez à Nissan, demandez là, par hasard, mais il ils ne de... l'auraient pas volé, je pense. Bah, Hey. Salut Si on est vraiment pressé, qu'on cherche vraiment un truc précis, on viendrait vers vous fora en France, tu touches pas les produits, tu regardes avec les yeux, comme au musée. Sinon t'as le vigile, t'as la vendeuse, t'as le patron de la société sur le cul.